L'important pour nous c'est euh, bah, l'inconnu, à chaque fois on part dans l'inconnu hein, quand on, on réalise ce type de maison et bah, ça fait découvrir aux gens qui travaillent sur, euh, sur ces modules, euh, les, les méthodes de travail ça leur permet un peu de, de réfléchir à la, à la fabrication, à la pose à... on n'a rien de classique, on n'a rien de traditionnel, tout change à chaque fois et on, on, découvre, on découvre donc c'est des chantiers qui sont euh, très intéressants pour, euh, pour les gens qu'on a chez nous en insertion cette activité menuiserie, elle est née il y a 2-3 ans, mais elle était un peu en, en veille et elle se développe depuis à peu près 6 mois. Avec une liberté assez grande pour la réalisation de ces maisons. C'est-à-dire que c'est des modules qui sont réalisés en structure métallique par les établissements Gigot. Et nous, derrière, on vient habiller toute cette partie, d'après les plans de Matali Grasset, en bois. Sur le premier module, par exemple, on a utilisé de la tuile en bois, de l'essiveogène. Sur le second, c'est du chaume. Là, C'est une activité euh, ben, qu'on ne pratiquait pas du tout. On a été aidé par un maître chaumier, qui okay, est le président des chaumiers de France. Ce n'est pas du travail de série où on démarre le matin à 8h jusqu'à midi et de 13h à 17h en faisant toujours toute la journée la même chose. Ça change en permanence et on découvre énormément de choses.